À à Et qui tout le monde, on se retrouve donc sur Crossroad In version anniversary. Vous vous doutez bien que je tourne cet épisode à la suite de la présentation que je vous ai postée. Donc, on va commencer le tutoriel. J'espère qu'en tout cas. La première vidéo vous aura plu, au moment où je tourne effectivement, je les tourne à la suite, donc je n'aurai pas vu encore vos retours. Mais euh, voilà, on va commencer le tutoriel, ce sera la partie 1 et on va commencer tout de suite. Donc on va mettre en lecture et c'est parti. Martine, bonne nouvelle, j'ai réussi à convaincre le meunier d'organiser le mariage de son fils dans notre auberge. Voilà notre objectif, on va devoir organiser un mariage, mais pas que, mais pas que, mais pas que. Alors ici, vous avez, plus, vous avez des dialogues, donc attention à ce que vous répondrez parce que ça va avoir un impact direct dans votre jeu, que ce soit votre amitié ou votre confiance qu'a votre oncle envers vous. Si vous pouvez la diminuer, il peut perdre confiance en vous, selon les réponses que vous donnez, ou au contraire, vous allez monter votre réputation auprès de votre oncle et de sa confiance. Vous allez avoir d'autres PNJ qui vont intervenir aussi, et euh, par contre, il y en a certains qui sont cool, d'autres qui sont pas cool. Donc, à vous de voir comment vous allez gérer ça. Donc, nous avons trois propositions soit mariage, et bien, soit merveilleuse nouvelle. Ce sera notre vraie chance de réussir. Vous voyez à droite, vous avez un petit pouce en l'air. Et là, ici, il va y avoir beaucoup de monde, il n'y aura pas assez de place. Je ne pense pas que le petit pouce en bas nous monte notre euh, popularité auprès de notre oncle. Hein. Donc on va prendre la réponse numéro 2. Donc on obtient 5000 golden et il nous dit exactement. depuis j'ai reçu une avance de sa part qui couvrira les frais d'extension de notre auberge. Nous devons le faire sinon il n'y aura pas assez de place pour tous ces invités et le plus important, tu t'occuperas de l'expansion. Alors évidemment pareil, donc on a obtenu 5000 golden pour faire l'extension de notre auberge, et on lui répond soit d'accord, soit je suis impatient, commençons, et ben on va faire je suis impatient, commençons. Donc j'ai fermé l'auberge pour le moment, pour que personne ne nous dérange. As-tu besoin de mon aide, ou sais-tu exactement ce que tu fais Alors, comme c'est le tutoriel, et que moi, bon, évidemment, je l'ai déjà fait, je pourrais le sauter, mais pour vous, je vais le faire, parce que vous, vous devrez le faire, donc autant que vous ne soyez pas perdu donc euh, on va lui dire, ouais non, je suis pas encore prêt, euh, j'aurais peut-être besoin un petit peu d'aide. Et donc, vous allez démarrer votre tutoriel. Alors, allons au travail. D'abord, nous devons agrandir la salle principale. Agrandis-la avec quelques carrés. Cela devrait suffire pour que les invités aient un endroit pour s'amuser et respirer. Donc, on termine la conversation. Et là, vous voyez, vous avez un petit pop-up qui va vous expliquer ce que je vous ai expliqué dans la présentation. Comment, euh, comment passer à mon construction, comment agrandir donc ça, je vous laisserai le regarder plus en détail, mais ça je vous l'ai déjà expliqué. Euh, le menu construction, donc vous avez des, des, des, les, des pièces, les portes, les fenêtres, les murs, etc. etc. Euh, ici pour construire, ici pour agrandir, ici pour détruire. Euh, vous aurez des salles de bar, des, salles, des, des, des entrepôts à construire, l'entrepôt pour stocker, les cuisines, etc. Mais tout ça, je vous, la, je vous en ai parlé dans la présentation. Là, ici, euh, c'est comment construire, mais on va le voir ensemble. Ici, ne pas oublier de mettre des portes, évidemment. Hein, je ne pense pas que vous soyez stupide. Hein, évidemment, si vous voulez qu'il passe d'un endroit à l'autre, il faut mettre une porte. Sinon, on ne va pas passer à travers les murs. Et ici, vous avez euh, les autres onglets pour changer la décoration selon les pièces. Par exemple, ici, on peut le voir. Vous pouvez mettre du carrelage vous mettre du bois au lieu de la pierre. Et ici, évidemment, ça serait plus pour toucher la noblesse et les gens très riches. Mais on n'en est pas là, nous. On est tout petit on est tout pourri au début. Ok. Donc, on va mettre sur pause. Et ici, vous voyez, dans votre tutoriel, vous aurez un petit carré rouge qui va vous aider au départ. Et vous allez cliquer dessus. Donc, on vous demande d'agrandir de quelques carreaux. Donc, avec la touche Tab du clavier, euh, voilà, et la molette de la souris. Euh, pour construire, moi, je vous conseillerais plutôt d'avoir cette vue. C'est beaucoup plus simple. Et en gardant la molette de la souris appuyée, voilà, vous pouvez vous déplacer sur la carte. Sinon, vous pouvez prendre les raccourcis qui sont attribués par le jeu. Mais moi, je préfère jouer comme ça. Pour construire, en tout cas, je prends cette vue qui est plus simple. Et une fois que c'est construit, je repasse en appuyant sur Alt. Tout simplement, je repasse à la vue normale, ce qui me permet de pouvoir zoomer sur les petits bonhommes et voir toutes les bêtises qu'ils font. Donc, on nous demande d'agrandir de quelques carrés pour que nos, nos, nos visiteurs soient contents. Donc, on va agrandir, mais pour agrandir, voyez, si je fais ça, ça ne se met pas en vert. Pourquoi Parce qu'il faut sélectionner la salle que vous voulez agrandir. Ben, si vous voulez agrandir la salle principale, c'est-à-dire votre auberge, il faut que vous cliquez ici en premier, un clic gauche et après vous devrez tout simplement euh, agrandir votre auberge. Donc on va cliquer là, vous voyez ça se met en vert. Si c'est une chambre, il eh ben, va falloir choisir d'abord la pièce chambre, cliquer dedans et l'agrandir après. Sinon vous ne pourrez pas l'agrandir. Donc là on a cliqué nous, pour agrandir notre auberge, ce qui nous a été demandé. Pourquoi Parce que si vous ne faites pas ça, si je venais à vous montrer, par exemple, je fais euh, euh, construire. Voyez, si je fais construire, vous voyez, ça laisse ce mur. Or, on ne nous demande pas ça, on nous demande d'agrandir. Donc, on va le supprimer. Voilà, on récupère les sous. On clique sur agrandir. On sélectionne notre salle principale. Et hop, vous voyez là, automatiquement, la jonction se fait parce que c'est la même salle que vous agrandissez. Donc, n'oubliez pas de cliquer d'abord sur la salle que vous voulez agrandir ou rétrécir, et euh, ensuite d'agrandir ou de rétrécir votre pièce. Donc, de quelques carreaux, il nous a dit quatre. Voilà, le jeu donc se remet en pause. Et Martine, notre oncle, nous dit autre chose. « Il est temps de mettre en place quelques tables. Plus il y a de place pour les invités, plus nous pourrons servir de personnes. Mais n'oublie pas de ne pas dépasser notre budget. » Oui, alors, vous, vous savez qu'on a un budget en haut. Vous avez aussi la possibilité de faire des crédits au niveau de, de, des banques il y a une banque ou deux banques sur la map, euh, vous pouvez aller faire des crédits. Attention, il faut aller rembourser. L'argent ne rentre pas comme ça, pas très vite. Donc, ne soyez pas trop gourmand. Ne faites, ne voulez, ne faites pas dès le départ trop de choses parce que vous allez faire une banqueroute et ce sera game over. Voilà. Donc, ne soyez pas impatient. Allez-y, mollo, Essayez de gérer tout ça au mieux et vous allez voir que ça va se passer super bien et vous allez passer un bon moment. Donc, on va dire le petit pouce en l'air. D'accord donc on nous explique le mode ameublement donc dans ce mode on peut trouver des meubles pour l'auberge faire le choix alors vous allez avoir différents objets vous voyez différentes tables au début nous dans le tutoriel on va pas avoir 50 millions de choix euh, mais bon regardez les prix faites attention aux prix ne soyez pas trop gourmand et ensuite choisir l'objet approprié dans la liste oui ben évidemment vous n'allez pas mettre par exemple euh, je sais pas moi le, le, le comptoir euh, de l'auberge dans votre entrepôt par exemple vous voyez ce que je veux dire Donc c'est ça qu'ils expliquent tout simplement. Bon, ok, ça on le passe. Donc on va mettre sur pause. Voilà, histoire de ne pas perdre de temps, on met son jeu sur pause. Par contre, je vais le laisser en lecture. Pourquoi Parce que voudrais bien que Tonton y construise. Donc on va prendre l'ameublement. Bon, quand vous mettez en mode ameublement, ça vous montre que quand même, ça, le, ça vous montre l'auberge construite. Même si elle ne l'est pas, d'accord Mais ça vous permet de pouvoir avancer et de poser vos meubles. Donc ici, vous avez tout. Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous avez la salle principale, les objets qui seraient pour les chambres à coucher, les objets pour les euh, entrepôts, les cuisines, les décorations et l'extérieur, ce qu'on qu pourra avoir comme objet, comme objet à l'extérieur. Il y en a pas mal, vous verrez. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la salle principale ici. Donc on a des tables et on a des bancs. Table. ah non, deux tables, on a. Oui, ben oui, on nous a parlé que de tables pour l'instant. Donc ici, celle-là. Elle est longue, euh, mais elle est ordinaire. Et celle-là, vous voyez, il y a quand même une différence de prix, donc attention à notre budget. Donc, il va falloir aussi faire attention à comment on place les objets pour éviter les collisions qui peuvent se passer. Euh, C'est-à-dire que si, par exemple, vous voyez, je me mets là et que je serre trop le mur, euh, par exemple, la personne qui va s'asseoir ici complètement à gauche va peut-être être bloquée. Le fait qu'elle soit bloquée, ça entraîne de quoi Qu'elle va se mettre en colère et qu'en plus, elle va euh, tout péter. Donc, en, calculez bien comment vous placez vos tables. De toute façon, votre auberge, vous pouvez mettre sur pause. Vous dites, ah, je l'ai placé comme ça, j'ai pas envie, je vais changer. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ensuite, pour pouvoir pivoter les objets, c'est avec, vous verrez vous comment vous avez configuré ça. Mais normalement, c'est avec les flèches directionnelles euh, de votre clavier que vous pouvez faire pivoter les objets. Donc, on pourrait en mettre une ici. Bon, il nous a demandé trois tables, hein, donc euh, on va pas. Euh... Donc en général, ce qui est conseillé, c'est de faire 1, 2, 3. Pour être sûr de ne pas avoir de problème. 1, 2, 3. Attendez, hop. Pour ne pas avoir de problème de collision. 1, 2, 3. Voilà. Donc, on a bien posé nos trois tables. Donc, on peut continuer. Tout va se faire, vous inquiétez pas. Si nous installons des tables, nous aurons besoin de bandes. Bien sûr, ordinaire, pas de folie, mais mets-en quelques-uns aux tables et assure-toi qu'ils soient face à la table et qu'ils y adhèrent. Euh, donc on va mettre le petit pouce en l'air, ce sera fait. Donc un meuble sur lequel les clients peuvent s'asseoir, il faut l'installer près d'une table et qu'il soit placé correctement. Et la table s'allumera en vert. Oui, parce que si vous ne placez pas le banc dans le bon sens, vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, il ne rentre pas dans mon auberge. Il n'y a personne qui vient. Bah oui, parce que vous n'aurez pas placé les bancs correctement. Alors, moi, j'ai fait l'erreur au départ, donc ne la faites pas. Vous avez vu, il y a des petites flèches vertes. Les bancs, en fait, il faut placer la flèche verte vers l'extérieur. Non pas que la logique dirait plutôt euh, de mettre les flèches en direction de la table. Si vous faites ça, ça ne va pas fonctionner. Il faut que vous mettiez les flèches vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les personnages. Les personnages sont là, ils vont venir vers le banc. Donc, il faut que les flèches soient vers les personnages. C'est les tables et les bancs les plus pénibles à poser. Euh, si on n'y fait pas attention, parce que le reste, vous aurez des petits personnages verts en surbrillance qui vous diront comment positionner les choses, mais on va le voir. Donc il faut faire attention à ça, faire attention, comme je vous le disais, à ne pas bloquer. Sinon, vous allez avoir vos persos qui vont casser euh, le mobilier, qui vont casser tout un tas de trucs dont c'est pas très cool tout ça. Donc faites attention à comment vous placez. Ici, vous voyez, c'est bon. Ici, c'est pas bon. Voilà, non plus, euh, quelle idée. Euh, je comprends. Mais pourquoi ont-ils mis ça à l'image euh, qui aurait l'idée de mettre un banc comme ça Franchement, vous croyez qu'ils vont s'accroupir sous la table pour ne s'asseoir Pas du tout Et là, voyons, vous l'explique, que si par exemple vos persos sont bloqués, vous voyez là, eux ils sont coincés, et ben euh, euh, ils vont tout péter, ils vont tout casser, et ça risque d'entraîner des bagarres, donc pas cool Ici, donc, euh, on peut, en maintenant la touche CTRL, placer nos objets plus précisément. Euh, si vous, vous maintenez la touche CTRL, vous allez, si vous voulez, il y a une grille au sol, vous pouvez passer au-dessus de la grille, c'est-à-dire le pivoter un petit peu de travers, mettre, mettre un style un petit peu plus propre à vous. Euh, si vous maintenez cette touche CTRL appuyée, ben on le verra. Donc, euh, hop. Et, et si on a mal placé un objet, de toute façon, euh, on, vous, vous le verrez, ce sera en rouge. Euh, on peut le remplacer et on peut euh, le, le revendre par exemple. Donc, quand vous êtes dans le dans l'onglet des objets, euh, ça, ben, vous n'arrivez plus à le bouger. Euh, vous ne pouvez pas le bouger. Ben, tout simplement, vous appuyez ici sur vendre. D'abord, vous appuyez sur vendre et après, vous, vous appuyez sur l'objet que vous voulez vendre. Si vous sélectionnez d'abord l'objet que vous appuyez sur vendre, ça ne marchera pas. D'abord vendre et après, vous euh, vendez l'objet que vous avez pris par erreur ou que vous qui ne vous intéresse plus. Donc, on remet sur pause. Donc, il nous faut des bancs. Alors, on revient ici, donc en banc, on en a plusieurs, on a le long banc bâclé, le banc bâclé, le banc long ordinaire et le banc ordinaire. Ici, vous pouvez voir qu'il y a des caractéristiques, donc il est inconfortable, il, est, il a une durabilité pas terrible et il est laid, d'accord, donc il coûte, il coûte 250. Au début, il va pas falloir être trop difficile. On débute, on n'a pas beaucoup de sous. On a un budget limité. Euh, donc, on va peut-être prendre celui-là. Euh, je ne sais pas. Non, on va regarder. Il est à 100. Celui-là, il est à 50. Euh... Vous voyez, un, un petit peu tous, ils ont la même, la même chose. Sauf que là, cela, vous voyez, euh, cet objet se salit un peu plus vite que les autres. Bon, on s'en fout un petit peu à la limite, je dirais, euh, au début. Donc, on va mettre celui-là. Alors, comme je vous disais, avec les flèches directionnelles. Après, vous pourrez améliorer de toute façon votre taverne, ne vous inquiétez pas. Changer les meubles, revendre, mettre des, des meubles un peu mieux. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, les flèches, bien sûr, vers l'extérieur. Et non pas, comme je disais, ce qui aurait été plus logique, c'est de le mettre comme ça. Non, les flèches, c'est pour la direction des, vers les personnages qui vont utiliser ces objets-là. Voilà, donc on a validé ça. Tonton est content, Martine, je réfléchis, il fait un peu sombre ici. On devrait y mettre un candélabre. Ouais, les candélabres, à l'époque, c'est les lustres avec les bougies, ne hein, vous inquiétez pas. Sinon, les gens commenceront à piquer euh, eux-mêmes avec les, four les fourchettes au lieu de la nourriture. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de lumière, il va faire trop sombre. Et la, la petite touche humoristique qu'ils ont mis là, c'est qu'ils vont se piquer eux-mêmes avec les fourchettes plutôt que manger la nourriture s'ils si y voient pas, quoi en gros. Donc, on va dire, d'accord... Donc là, ça vous montre les cas des labres. Donc vous voyez, c'est tout le système des bougies. Euh, ils ont laissé dans le jeu euh, au niveau des events qu'ils avaient fait, ce qui est assez sympa de leur part, je trouve. Ils ont laissé euh, des events d'Halloween. Donc il y a des décorations d'Halloween, il y a des décorations un peu de la Saint-Valentin, et euh, vous avez ici euh, qui est présenté les différentes façons de pouvoir euh, éclairer votre taverne. Ceci va vous demander des bougies, vous vous en doutez, donc il faudra avoir un stock de bougies quand même sur vous. Ça par contre c'est un bras zéro, ça va vous demander du bois. Donc faites attention à ce que vous mettez parce que le bois de chauffe est surtout demandé euh, au niveau aussi de la cuisine hein, pour faire marcher les fourneaux et tout. Donc ici ensuite vous avez aussi tout ce qui est décoration murale. Euh, donc chaque décoration, je vous l'avais expliqué Selon les classes euh, ben, Si vous mettez trop de décorations euh, Qui correspondent au hors-la-loi ben, Vous allez perdre de la clientèle opprimée Si vous mettez trop d'objets pour la noblesse Vous allez perdre les autres Donc il va falloir essayer de voir En fonction de, euh, de votre jeu euh, de, votre, de vos jauges ici Quelles sont les, les, les classes Je dirais que vous allez toucher le plus Et de faire en sorte de leur mettre Des petits coins appropriés en attendant de la développer un petit plus, que vous, que vous ayez un peu plus d'argent, euh, faire un étage, après vous pouvez faire des stades spéciales, bah, par exemple pour les hors-la-loi, des salles spéciales pour la, pour la noblesse. Vous pouvez mettre en haut aussi au premier étage, ou deuxième étage, comme vous voudrez une autre cuisine, euh, comme vous voulez, mais au début il faut y aller piano, donc faites attention aux décorations que vous mettez par rapport à la clientèle qui est touchée, donc nous ici c'est les opprimés, donc c'est plus tout ce qui c'est plus tout ce qui est festif, c'est fleurs, euh, guirlandes, etc. Donc, on va ici. Donc On nous dit qu'il nous manque de la lumière. Donc, vous voyez, il n'a toujours pas construit. Mais euh, quand on passe dans le mode, c'est bien parce que ça nous permet de, de pouvoir, euh, comment dire, voir notre auberge et pouvoir placer nos objets, même si ça n'a pas encore été construit. Alors, on a la torche qui se met au mur, qui est à, ta, qui est à 100. Je trouve que c'est pas mal. On ne va pas trop... Se ruiner. Alors, vous voyez, euh, si par exemple, vous l'avez dans l'autre sens, ça ne marche pas. Vous voyez, votre torche se met en rouge. Donc, tout simplement, vous la pivotez. Vous avancez un petit peu. Voilà. On en met une. Je vais chercher une autre. S'il si me laisse le temps, ton, tonton. Voilà. Non, il me laisse pas le temps. Je le ferai après. C'est presque fini maintenant. Prends cette barrique et mets-la près du comptoir. On va y prendre de l'alcool. On ne veut pas courir le chercher à l'autre bout de l'auberge. Oui, vous allez avoir des tonneaux qui vont vous permettre de stocker, des étagères, euh, etc. qui vont vous permettre de stocker ce que vous commandez euh, pour éviter à chaque fois, si vous voulez, de courir partout. Donc, vous allez vous faire un certain nombre de stocks euh, de façon à pouvoir servir votre clientèle en temps et en heure et le plus rapidement possible. Et comme je vous l'ai dit, essayez d'agencer votre auberge. Qu'il n'y ait pas 50 km à faire entre la cuisine, euh, le bar, etc. pour votre auberge. Donc, on va s'en occuper. Un tonneau est un type de stockage. Les tonneaux sont le seul type d'objet dans lequel les liquides, tels que l'eau ou l'alcool, peuvent être stockés. Donc effectivement, sur les tonneaux, vous en avez deux sortes. Vous avez les tonneaux qui ne sont là que pour stocker de l'eau, pour faire la vaisselle. Et vous avez ces tonneaux-là qui sont faits, comme vous le voyez, avec un menu ici textuel. Euh, vous pourrez, ici, en cliquant ici, on va le voir, choisir quel alcool. Ici, par exemple, je mets que le cidre. Ici, j'en je mets, euh, mets un autre. Et ici, je veux qu'il me stocke. Que ce qui est euh, par exemple bière. Si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout stocker dans le même tonneau. Voilà. Donc euh, à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Et voilà, et comme je viens de vous expliquer, on peut décider quelle ressource par tonneau, ou quelle ressource You're par a étagère. A voilà, donc on a voyez, ça s'est construit. Voilà. Hop. Alors, il nous dit qu'on a un tonneau ici. Donc on va se mettre ici en mode construction. On a un tonneau qui est déjà ici d'avance, alors vous voyez ici par exemple ça c'est posé là, mais vous n'êtes pas obligé de le laisser là. On peut très bien vous voyez, le pivoter, le mettre comme ça euh, ou alors le mettre ailleurs. Attention de comment vous le placez euh, parce qu'il faut quand même faire en sorte que la pièce soit rentable. Euh, donc on va peut-être le mettre comme ça, ça me permettrait de mettre des... et on est plus près. On est plus près de, de cette pièce-là. Et ici, ça me permettrait de mettre des tonneaux. Et on est plus près des tables pour pouvoir servir les gens. Alors, ici, on a donc un tonneau euh, ben, pour le vin. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais le mettre là. Voilà. Alors, vous voyez, il y a une grille. Hein. Voyez, si je voulais le coller, je peux pas. Il y a une grille à respecter. Par contre, si vous maintenez la touche CTRL, vous voyez, vous êtes beaucoup plus libre. Pour placer. Évidemment, le placer pas là, il y a la porte. Hein, sinon, ils vont paniquer, vos gens, ça va pas le faire. Donc, par exemple, vous voyez, vous avez un petit. Si je zoome, vous avez un petit bonhomme vert devant. Donc, ça vous dit comment placer votre, votre, euh, votre barricade. Donc, on va le mettre. Euh, ben, je ne sais pas, on pourrait le mettre comme ceci. Voilà. Et on va. Euh, il ne va pas me laisser le temps, on le fera après. Bien joué. Il y a encore des choses qu'on pourrait ajouter mais en général c'est pas mal donc on va laisser l'intérieur est plus beau que jamais, faut pas être difficile quand même hein. euh, ah je vois que tu ne manques pas d'enthousiasme aujourd'hui, alors au boulot va chercher ton prix dans le journal de l'aubergiste et ensuite reviens à moi parce que je veux parler d'autre chose, ok donc là comme je vous, vous ai expliqué dans la présentation, vous allez avoir vous avez votre description, vos objectifs et à chaque fois que vous allez réussir un objectif il va falloir que vous réclamiez votre récompense ici, voilà mais vous voyez, à chaque fois que vous aurez une récompense à récupérer, bah, tout simplement, votre journal va se mettre en jaune, comme c'est le cas ici. Alors, on a réparé l'auberge. Donc, on clique dessus. Vous voyez, c'est grisé. Parce que j'ai fini l'objectif. Et ici, vous voyez, on me dit reprendre, réclamer. Quoi. Donc, je vais prendre. Hop, voilà. Ma récompense, c'est fait. Donc, on va mettre sur pause. Parce que pour bon, moi, je voudrais quand même mettre un autre tonneau. Je ne voudrais pas laisser que ça. Alors c'est pas parce que le tuto vous dit euh, mais que ça euh, que vous devez mettre que ça. Hein. Alors par exemple je vais mettre un tonneau comme ça. Euh, Celui-là c'est pour le vin. Là je vais peut-être mettre un autre tonneau euh, ici. Ouais je pense que ça peut le faire. Euh, hop comme ceci. On va dire pour la bière. Voilà. Et peut-être un deuxième. On ne sait jamais si on prend du cidre. Mais au début on n'a pas accès à tout. Donc il euh, faut faire attention à ça on n'a pas accès à tous les alcools ok donc par contre ce que je vais faire ah oui une autre torche je voulais ou quoi que ça s'est allumé là peut-être qu'on pourrait en mettre une au niveau du comptoir je pense que ça peut être sympa hop alors est-ce que je peux le mettre là ouais nickel ok et je peux peut-être en mettre une autre ici pour éclairer attention à mon budget hein. il me reste que 7150 j'ai encore rien commandé euh, donc ça c'est bon alors notre tonton à eau nous causer alors oui, je voulais mettre d'abord voilà ce que je veux dans ce baril là alors ici ici on va mettre euh, vous voyez vous avez tout ce que le tonneau peut comporter donc dans ça je vais mettre que le vin le vin de fruits le vin sec au début on les a pas là c'est vous après dans votre jeu quand vous aurez fait le tutoriel qui mettrait ce que vous avez envie donc vous décochez tout ce, que vous voulez pas, tout ce que vous ne voulez pas que le tonneau comporte. Donc dans celui-là, moi je ne mets que le vin. Ici, pareil, entrepôt, là. Hop, s'il te plaît. Stockage d'alcool, ok. Et. Ah oui, mais je peux faire comme ça, que je suis bête. Hein. J'ai pas fait la bonne chose. Alors ici, on va là. Ici, je veux par exemple, bon, pas le vin puisqu'on les a à côté. Tout ça, ça ne m'intéresse pas, pas dans ce tonneau. Euh, ici, hop, parce que si vous ne le faites pas, ils vont tous stocker dans le même truc. Et puis, à un moment, vous aurez commandé du vin et puis ils vont, ils vont vous le laisser dehors. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe C'est parce qu'ils n'auront plus de place. Donc, essayez de mettre des choses, euh, voilà, des tonneaux, on va dire, euh, par catégorie. Et les étagères, pareil, faites attention. Euh, S'il y a des choses dont vous n'avez pas besoin au début du jeu, ne mettez pas tout, désélectionnez, cliquez sur les étagères et sélectionnez ce que vous voulez qu'on mette. Donc, dans ce premier tonneau, on va mettre tout ce qui est bière. Et ici, on va mettre tout ce qui est cidre. Je pense que c'est le mieux, bien qu'au début, on n'a pas tout. Hein. Alors, hop, hop, on décoche. Comme ça, on est prêt pour, euh, pour la suite des événements. Il faut anticiper. Donc ça, on l'a mis, c'est la bière. ici. Ici. Voilà, et on va laisser ici pour le cidre. D'accord Ok, voilà. Donc ici, qu'est-ce qui nous veut le tonton Tu as très bien fait, puisque tu es adulte, j'aimerais te donner cette auberge. À partir d'aujourd'hui, tu vas la gérer. Donc, cool ou oh, Mon Dieu, Martine, je suis si heureux Et là, attention, c'est à partir de là que ça va se corser. Vous vous rappelez, dans la présentation, je vous ai dit que vous aviez des compétences. Vous avez la compétence et éloquence, vous avez la compétence intimidation, vous avez la compétence manipulation, la compétence allume, c'est la compétence, c'est mal traduit, mais c'est passion. Vous verrez qu'après, on va le voir, c'est marqué passion. Donc, vous allez un petit peu charmer la personne pour essayer de monter vos affinités avec. Et vous avez la compétence sagesse. Alors, vous voyez, vous avez 90%, 10%. Donc, 90%, le chiffre d'en haut, c'est les chances de réussite. Et en bas, les chances d'échec, si vous choisissez cela. Donc, on va regarder un petit peu. Ici, 95, 5. Ici, on a 90, 10. 90, 10. Écoutez, 95. Soit 90, 10. Écoutez, on va mettre ça. Martine, comment pourrais-je échouer quand j'ai un si bon maître On a augmenté notre éloquence. Et on a augmenté notre relation avec Martine. Ok, oncle, tu exagères. Un par un, souviens-toi, tu ne seras jamais sûr de la réussite d'une technique. C'est-à-dire que vous ne serez jamais sûr d'avoir employé la bonne technique. Ça sera à vous d'essayer d'anticiper de et de faire en sorte que ben, euh, voilà, vous, vous essayez de ne pas trop vous fâcher avec tout le monde. Mais plus tu l'utilises, plus elle sera efficace, que la tentative est réussie ou non. Plus vous allez utiliser des compétences, les compétences éloquences comme je vous ai montré, plus vous allez les monter et plus vous avez des chances que les dialogues, même si au début vous allez vous planter et que ça va vous mettre échec c'est pas dit que le prochain coup ça fonctionne pas donc il va falloir les monter et toutes les monter effectivement naturellement plus je m'entraîne mieux je peux faire mais il n'y a jamais de certitude absolue compris Alors, les gens réagissent différemment à des techniques spécifiques donc ça vaut la peine d'en utiliser plus d'une tu me connais bien donc tu sais ce qui agit sur moi mais tu ne t'entends peut-être pas si facilement avec les autres oui lui, on connaît ses traits de caractère. Euh, on sait, on le connaît, c'est notre oncle. Mais on ne connaîtra pas les autres personnages. On ne va pas connaître les gens qui vont venir dans notre, euh, dans notre euh, auberge. On ne va pas savoir comment parler aux employés etc etc donc il va falloir faire attention des traits de chaque personne euh, qui vont être là quand on aura des interactions avec des pnj les interactions c'est les points d'exclamation donc quand il va falloir parler avec ces personnages qui ont des points d'exclamation à nous de bien choisir si on va utiliser la passion pour lui parler l'éloquence l'intimidation ça sera à nous de voir et en fonction ben, il y aura soit échec soit réussite et le jeu se passera bien ou peut-être moins bien allez le savoir. Donc, en fonction des personnalités des PNJ, les PNJ sont ceux qui auront des points d'exclamation sur la tête vous allez avoir des interactions avec, vous allez monter vos compétences, façon de parler. Donc, OK, comment est-ce que je vais pouvoir parler à quelqu'un C'est ce que je viens de vous expliquer. Ce sont les PNJ qui ont un point d'exclamation sur la tête qui vont pouvoir vous offrir des conversations. Donc, parfois, il ben, y en a euh, qui vont... Euh, euh, préféré que vous utilisiez la sagesse pour leur parler la passion la manipulation l'éloquence l'intimidation donc attention aux compétences que vous allez utiliser pour leur parler faites bien attention à leurs traits de caractère et à ce qu'ils aiment ensuite vous aurez vos pourcentages d'échecs et de réussite le chiffre d'en haut pourcentage de réussite 90% 10% de, de, de chance d'échec vous risquez d'avoir peut-être partout sur les quatre la même chose à vous de voir et d'essayer de monter les quatre compétences qui vous sont données. Le niveau d'une compétence augmente en l'utilisant plus vous allez l'utiliser, plus vous allez la monter, plus vous avez des chances de réussite. Et passer la souris sur l'opinion des blocs euh, de, de dialogue nécessite l'utilisation d'une compétence d'aubergiste. Ça vous affichera ce que vous disiez, les, les chances de succès et les chances d'échec. Ok, donc ça c'est vu. Alors, euh, est-ce qu'on a quelque chose à faire On pourrait demander à Tonton peut-être de nettoyer ici et de nettoyer ici. Ça serait pas mal. Alors, lecture. Ici, ça clignote, mais on n'a rien. Non. Alors, vous voyez ce que je vous disais Pause. On va, on va changer la vue. Comme ça, vous y verrez mieux. Voilà, ici, nous avons notre premier PNJ qui arrive. Oui, il y a des... Comme vous l'avez vu dans le trailer euh, que je vous ai mis dans la vidéo de présentation... Il y a différents personnages, euh, alors au début ça aurait pu sembler quand vous avez vu le trailer vous allez vous dire ah mais c'est un jeu de cartes, pas du tout, euh, ils ont présenté ça avec des cartes mais vous avez différents personnages très importants dans le jeu, euh, dans l'histoire du jeu et dans vos scénarios dont celui-ci et voyez donc là on va devoir faire jouer nos compétences pour lui parler, donc on va cliquer c'est Rockberry, c'est l'altesse euh, de la ville euh, C'est lui qui dirige tout. Alors, d'après vous, d'après son allure, vous en pensez quoi Moi, perso, de suite, il m'a semblé louche. Donc, on va faire attention. Salut aubergiste. J'ai entendu dire que vous agrandissez l'auberge. Ce qui ne peut signifier qu'une chose. Vous avez convaincu le meunier d'y organiser le mariage de, votre, de son fils. Rappelez-vous, au début, on vous dit que vous allez organiser un mariage. Il est au courant de tout. C'est une co -mère. Ce qui signifie aussi une autre chose. Vous avez besoin de vin. et vous en avez besoin deux mois, vous aurez besoin de deux mois. C'est-à-dire qu'il pense qu'il a le monopole du vin euh, sur la map. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu un, un rusé, un filou. On... Voilà, il a beau être Altesse, pas pour autant qu'il est droit et carré dans ses pompes. Combien de barriques vais-je vous apporter Il ne nous demande pas, il veut nous imposer. Alors, on regarde ce qu'on peut lui répondre. Merci, mais nous n'achèterons pas, pas de vin de, de votre part, votre Altesse. Attention à la traduction, euh, des fois, bon... C'est pas toujours super bien traduit, mais bon, en général, ça va, on s'en sort très très bien. Soit, en bas, qui euh, saint d'esprit voudrait boire Tapis, Rockberry. Alors oui, les dialogues, de temps en temps, c'est très moyenâgeux, hein Vous allez avoir euh, pas mal de dialogues euh, qui vont être un petit peu euh, à mettre entre guillemets. Donc voilà, merci, mais on va dire merci, mais nous n'achanterons pas de vin de votre part, votre Altesse. Ou alors, on avait combien de tourne en Voilà. « Je suis désolée d'entendre ça, mais tu n'as pas le choix, aubergiste. Ben, »« si, Bien sûr que si, j'ai le choix. »« Depuis la mort du roi Owen, de nouvelles lois sont entrées en train vigueur. »« Et il se trouve que je suis celui qui réglemente tout le commerce du vin dans l'Est d'Ioreval. »« Le vin viendra de mes caves, où il n'en aura point. »« Et alors ?»« Donc lui, pense il pense qu'il a le monopole. »« Alors, là, il va falloir qu'on fasse jouer nos compétences. »« Donc, sans lui dit vénérable prince, en faisant jouer la passion... » Vénérable prince, en limitant la liberté du commerce, vous nuisez à vos sujets. Donc, on regarde le taux de réussite et d'échec 80-20. Si on prend l'éloquence 85-15, 75-25 et la sagesse 75-25. Donc, on va jouer de la passion puisque c'est là où on a le plus de chances de succès. Et en plus, la passion, on l'a pas trop trop monté. On a surtout monté euh, l'éloquence. Et on a monté, il me semble, euh, je ne sais plus ce que c'était. L'autre compétence avait notre angle, mais on en a monté deux déjà. Donc, on va lui expliquer que en mettant un prix aussi élevé, il, il, il limite la liberté du commerce et qui nuit à ses sujets. Hein. Voilà. Bon, on a chuté notre relation. Alors, je peux vous dire que d'une partie à une autre, ce pas du tout la même chose. Des fois, ça va, euh, vous, vous allez regarder un, un, un gameplay euh, où euh, vous allez faire la même chose et vous, vous aurez une relation qui va faiblir alors que l'autre, il y a une relation qui a augmenté. Ne me demandez pas pourquoi, c'est ainsi. N'essayez pas de me charmer, aubergiste. Je n'ai pas l'intention de renoncer à mes profits. Alors, j'ai voulu le charmer, j'ai eu un échec, mais j'ai quand même augmenté euh, ma compétence passion. Donc, ça ne me dérange pas. N'essayez pas de me charmer. Je n'ai pas l'intention de renoncer à mes profits. Ah, peut-être qu'une amende vous apprendra le respect. Considère mon offre. Tu n'achèteras d'alcool à personne d'autre, je te le promets, au revoir. On a, bon, on a un petit peu baissé notre relation avec Rockberry, mais vu euh, l'escroc on s'en fout un petit peu. Et Rockberry, me regarde avec une aversion notable, c'est-à-dire il me regarde de haut. Euh, qui es-tu, toi, pauvre euh, cutéreux D'où viens-tu Et on perd 400 golden. par contre, ça, ça craint. Il m'a foutu une amende, alors lui, il me le payera. Ok. Maudit Rockbury, comment a-t-il réussi à gagner le monopole S'il est vraiment le seul à pouvoir échanger de, de bons alcools, ce ne sera pas facile pour nous d'obtenir de bonnes boissons à un prix raisonnable. Alors on a le choix entre dire « je suis sûr qu'on va trouver une solution ». Que nous importe un noble enfantin, trouvons juste quelqu'un d'autre qui nous vendra du vin. Ou bien donc c'est la fin, on annule le mariage, donc on va cliquer sur le petit pouce en l'air. Et là donc on a euh, Martine qui nous dit « attends, je crois que j'ai une idée de ce qu'on peut faire » on aura besoin d'un tableau d'affichage et tu y accrocheras un message qui est le coucou fait toujours coucou trois fois. Et là, on a augmenté notre, notre, notre amitié avec notre relation avec notre oncle Martine. Alors, on peut lui dire le coucou quoi euh, Je ne sais pas ce que tu fais Martine. C'est vrai que ce n'est pas très clair. Donc on va lui demander « Eh oui mon garçon, fais juste ce que je te dis. » Bon, ok. Alors, il va falloir qu'on pose un tableau. Ce tableau, il sert à encourager les passants à entrer dans votre auberge. Une fois la partie plus avancée, ça va vous donner accès aux quêtes des aventuriers qui seront sur le tableau. Et en mode histoire, ce seront des messages secrets qui vont être parfois postés sur le panneau. Donc, il faut à tout prix poser un panneau, quel que soit le mode de jeu que vous jouez. Donc, on va mettre, on est sur lecture, on va mettre pause. Et on va aller chercher notre petit panneau. Alors, qui se trouve plus Alors, soit vous affichez ici tout. Quand vous n'avez pas beaucoup de choses, mais après c'est extérieur, vous hein. voyez, bon, on le retrouve dehors. Donc, on va le mettre, euh, notre petit panneau, on va le mettre là. Oh, mais l'autre, il m'a mis une amende, j'en reviens pas. Dans ma partie de test, je n'ai pas eu d'amende, je vous le dis. Alors, pour poster un message secret sur le panneau d'affichage, utilisez le menu contextuel. Alors, c'est simple, on va faire, on va cliquer sur le tableau, et on nous a dit de poster un message secret. On ne va pas l'écrire, évidemment, on va cliquer dessus. Et notre oncle va venir le mettre. Bon, je clique plusieurs fois dessus. Personnellement. Voilà. Il va le faire. Ensuite, euh, je vais déplacer... Vous voyez, là, ici, on a des objets dehors qui ne nous servent pas. Donc Je vais mettre le jeu. Non, pas, ouais, non je ne sais pas. Ici, voilà. Tout ça, le jeu se je sur pause. Ici, on a un baril. Et c'est pour l'eau. Donc... Euh, ben, je vais le mettre ici. Parce que c'est pour faire le, la vaisselle. C'est pas un baril où on peut mettre de l'alcool. C'est un baril où on peut mettre que de l'eau. Voilà, on va le mettre comme ça. J'ai vu qu'on avait aussi euh, ça. Bon, ça ne me servira que dalle. Donc ça, je vais le vendre. Voilà. Ah oui, j'ai des bougies. Donc du coup, euh, ça, ça avait des bougies dedans. Euh. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre. Euh... Comment on pourrait faire ça, du coup euh, Est-ce que je vais avoir une étagère qui va passer Je ne sais pas. Euh... Et je ne les ai pas encore les étagères. Donc je vais mettre bah écoutez je pense que je peux mettre les, les bougies là dedans je pense hein. on va regarder elle risque peut-être se bloquer alors attendez on va faire ça je regardais déjà si je peux euh, si je peux mettre les bougies là dedans non non c'est pas un stockage d'alcool est-ce que je peux mettre les bougies là-dedans Non. Non, non. Ce sont des étagères qu'il faut pour les bougies. Ben écoutez, hein. hop, on va aller là. Et on va le vendre, le tonneau. On clique d'abord sur vendre. Hein. On va vendre ça. De toute façon, les, les étagères vont se débloquer. Ici, le puits. Euh... Je vais le déplacer parce que ça va me gêner. même toucher la plante hop reste là je vais prendre le puits je vais le mettre un petit peu plus près de l'endroit où ils font la vaisselle ça peut être plus ça leur fera faire moins de pas euh, hop voilà qu'est ce qu'on doit faire on a placé notre message sur le tableau donc là on va mettre en lecture je vais repasser en vue de dessus ah oui j'ai mes bougies qui sont là euh, c'est pas grave ici j'aime bon donc je vais le je vais le vendre lui aussi hein. Hop. voilà je sais pas par contre si je peux bouger moi les bougies non c'est le tonton qui va le faire ok Écoute, on aura nos bougies dehors donc on va laisser passer le temps on va mettre un accéléré you don't have... On va recliquer ici au cas où le message ne se soit plus pas mis. Alors la voix off que vous entendez, euh, elle peut être rébarbative et saoulante. Euh, mais euh, elle est quand même intéressante parce que ça vous permet de... Vous allez entendre par exemple que votre renommée a augmenté. Vous allez attendre beaucoup de choses. Donc euh, vous la laissez, vous la mettez un petit peu en sourdine. Hein, vous la baissez un petit peu. Là, les voix off, vous pouvez les mettre un petit peu plus basses. Voilà, la musique, moi, je la trouve très sympa. Donc on ne va pas se prendre la tête, là il est en train de remplir, si vous regardez, euh, le petit tonneau là d'eau. Là c'est là où ils vont faire la vaisselle. Là, je ne sais pas trop ce que tonton fait. Notre message secret, il va se mettre, ne vous inquiétez pas. Je suis en vitesse rapide, hein, c'est ce que je vous disais, vous voyez, la, la, voilà, vous voyez il a le, le petit icône au-dessus comme quoi il va écrire un mot et des petits icônes euh, que vous avez au-dessus de la tête, quand c'est en rouge, c'est ce qu'ils sont en train de faire, donc quand ils font de la maintenance, c'est un petit carré euh, comme quoi ils sont en train de porter quelque chose, quand ils font le, le, le ménage, vous voyez un balai, euh, Enfin, selon ce qu'ils font, vous le voyez dans le petit rond rouge. Ensuite, euh, quand ils sont en pause, le rond se mettra en bleu, ben oui, hein, il leur faut une pause comme vous quand vous travaillez, vous avez une pause, vous n'en avez pas selon les métiers, ça dépend. Mais enfin, euh, voilà, quand ils sont en pause, vous un petit s'habiller. ça ne dure pas très longtemps, mais ils ont des pauses. Par contre, vous pouvez réprimander vos employés, vous pouvez leur dire, bon, mets-toi en pause euh, maintenant et essayez de jongler pour ne pas avoir tout le monde en pause en même temps. Donc... La renommée de l'auberge, tu peux gagner des points de renommée en remplaçant les demandes des clients, blablabla, bla bla, ce que je vous avais expliqué. Les exigences qu'ont les clients au niveau des repas, chacun aime, comme je vous ai expliqué, des choses différentes, des décorations différentes. Et ensuite, vous pouvez mettre vos points de renommée dans l'arbre ici, de façon à débloquer de nouvelles choses. Donc là, vous voyez, il a posté le petit message. Ici, il a les bougies. Et là, donc, on a fait... Euh... On a ici nos objectifs. Donc, il vient de poster le message et on nous demande « Débloque un nouveau groupe social dans l'auberge. » Donc, c'est là qu'on va mettre nos points. Alors, on n'a pas trop le choix dans le tuto, mais au niveau, après une fois que vous aurez fait votre tuto, votre tuto à vous de voir dans quel sens de l'arbre, bien que vous pouvez tous les débloquer. Hein. Le mieux, c'est de tout débloquer. Euh, donc, euh, ben, on n'a pas le choix pour le tuto, en tout cas. Il faut cliquer ici et on va débloquer un nouveau type d'invité qui sont les hors-la-loi. Voilà. On n'a plus de points. Voilà, donc chaque client qui vient dans ton auberge fait partie de l'un des cinq groupes sociaux qui sont les opprimés, ce sont ceux-là, ceux, ceux qu'on a le plus ici dans l'auberge. Vous avez les hors-la-loi, les vagabonds, les bourgeois et les nobles. Alors si on regarde ici, vu qu'on a débloqué les hors-la-loi, vous voyez on a beaucoup ici d'opprimés et on commence à avoir un petit peu d'hors-la-loi, sachant qu'on a un mariage à organiser. Si un client qui te donne auberge en étant satisfait, cela aura un impact positif sur ta réputation envers son groupe social. C'est-à-dire que si l'auberge plaît à la catégorie qui vient de là, il va vous faire de la pub. Il va aller parler à tous ses potes qui font partie, euh, par exemple, des opprimés. Il va dire à tous les opprimés, l'auberge, euh, machin, elle est bien, vas-y. Tu vas pouvoir picoler à mort, vas-y. Euh, pareil pour les hors-la-loi, il va dire aux hors-la-loi, hey, les mecs, allez-y, là-bas, c'est cool. C'est tranquille, on peut faire des manigances, on peut faire, on peut faire des combats, on peut tout faire. Euh, les voyageurs, ils vont dire, bah, euh, allez-y les mecs, on a quand même des bons lits pour dormir. Hein, euh, puisque nous, on est des voyageurs, on se balade sur toute la map. Il a, y, a, y a quand même un, une structure pour nous accueillir, des lits pour dormir, mais ça c'est petit à petit. Hein. Et puis, bon, ben bah, les euh, les... Euh, les autres, ça va être plus, être être, bah, vas si nous avons des champs de luxe, nous ne sommes pas mélangés au cutéreux euh, de, la, de, de la map, nous pouvons avoir notre coin à nous, n'est-ce pas, mais notre luxe dont nous avons besoin, et au niveau nourriture, et on n'est-ce pas, nous avons aussi le fin vin de la royauté, etc. Tandis que, bon, de la... De l'eau en briques, hein, je dirais, pour ne pas être plus vulgaire. Voilà, donc les opprimés sont le plus grand groupe social de Delcris ils sont très nombreux et très très pauvres. Il vaut mieux ne pas savoir ce que font les hors-la-loi. C'est une règle que respecte la majorité des habitants de Delcris. Peu importe d'où vient l'argent des hors-la-loi, n'oublie pas que les membres de ce groupe social ont aussi besoin d'un endroit pour manger, boire et se reposer. Évidemment qu'on ne va pas les mettre notre petit nez dans les affaires des hors-la-loi. Pourquoi Parce que baston donc, attention comment vous organisez votre auberge. Le besoin le plus basique et le plus important des hors-la-loi, est bien sûr, vous en doutez, l'alcool. Fais en sorte d'avoir assez de liquide dans tes tonneaux et assez d'employés pour servir ses clients à temps. Pourquoi Parce que sinon, malheureusement, ce groupe social n'est pas connu pour sa patience. Depuis, il y a de hors-la-loi parmi tes clients, plus il y a de risques de bagarre et de dégâts dans ton auberge. Alors ce n'est pas que c'est la catégorie à éviter, au contraire, ils dépensent leur argent comme les autres, mais il leur faut des besoins bien spécifiques. Donc euh, si vous les respectez pas, que vos serveuses ne sont pas assez rapides, que vos serveuses très nouilles, ou que la décoration ne leur plaît pas, ou qu'ils n'ont pas de lieu pour eux, ben, vous risquez d'avoir des bastons, mais pas qu'avec eux, ne hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas que d'avoir la loi. Ok, donc ça on l'a fait, donc qu'est-ce que nous dit Martine et on en restera là pour cette première partie du tuto. On verra ensuite pour la partie 2 du tuto. On continuera. Je vous dis, le tuto est assez long. Donc, je vais vous le faire en plusieurs parties pour éviter que ce soit trop long. Donc, d'accord, maintenant, nous, nous devons attendre. Et je n'aime pas attendre. Si seulement, nous pouvions accélérer le temps d'une manière ou d'une autre. Donc, ici, tout simplement, ça vous explique ce que je vous ai dit. Euh, tout ce que je vous ai expliqué. Donc, ça, on le passe. Ça, on le passe. Sans le passe, mais vous pourrez le lire, le relire de votre côté. Voilà. Ils disent tout simplement que ben, on peut passer en mode accéléré. Et ça, tout le monde le sait au niveau du jeu, euh, qu'on peut euh, tout simplement ben, euh, accélérer le temps. On va en rester là pour cette partie 1 du tutoriel, mais avec un scénario. Je vous le rappelle, on a un mariage organisé. Regardez, on a, on a plus de bougies parce que j'ai plus de stockage. Elles sont dehors. On, les aura dans, on aura les stockages, je pense, dans la partie 2 du tutoriel. Donc, on aura ici un petit PNJ euh, qui va venir. Il faudra lui parler. Il faudra faire attention aux compétences qu'on va mettre et puis utiliser pour discuter avec lui. Et bien sûr, euh, bah, écoutez, si ça vous plaît, mettez... Un petit pouce en l'air, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous y réponds toujours avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus dans les commentaires. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ce qui permet à la chaîne de monter au niveau de classement de YouTube. Mais je vous rappelle, mes chaînes ne sont pas monétisées. Mais par contre, bah, ça permet d'avoir plus de vues euh, quand vous vous abonnez à la chaîne. Et euh, ça permet bah, de, de, de faire monter les vidéos euh, bah, sur YouTube, tout simplement. Donc sur ce, j'attends vos retours. Vous avez eu la présentation du jeu avec le trailer et euh, bah les explications que je vous ai données, le tutoriel on va dire. Et là on est toujours dans le tuto mais plus dans l'action. Donc c'est la partie 1, on se retrouve très vite pour la partie 2, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Bye bye